C'est en rouge quand même. Alors si on reprend un petit peu un à un les éléments qu'on a vus. parler de la droite, et on a vu que la droite était définie de manière unique par deux points distincts. Tout ça c'est dans le script déjà. On a vu le plan. Et on a vu que le plan était défini de manière unique par trois points distincts non alignés. éléments qu'on a vu. Ensuite on s'est intéressé au placement de ces éléments dans l'espace le, et puis on a vu qu'on pouvait définir un repère comme ça avec l'axe des x qui est celui qui vient vers vous, qui vous pique dans l'œil l'axe des y et l'axe des z qui nous donne la profondeur. On peut mettre ici les unités. Et donc, on définit les points à l'aide de trois coordonnées. L'abscisse, l'ordonnée et la cote. La Donc, ça, c'est la, la petite nouvelle. Donc, ici, le point de coordonnées 1, 2, moins 2, 1, donc si on le dessine juste comme ça, on ne sait absolument pas où il se trouve. Donc, euh, il pourrait être dans le plan XY, il pourrait être en dessous, il pourrait éventuellement être au-dessus si on a une bonne imagination. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de tracer ici euh, le parallèle et les sur lequel se trouve ce point. Et comme ça, normalement, Là, vous devriez réussir à voir que ce point, il se trouve dessous, il vient vers nous, il est un peu décalé vers la gauche par rapport à l'origine. Ça, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Oui Trois axes suffiraient. Trois axes suffiraient. Vous que trois axes vous avez mis 12 et 3, Oui 3 Ah, comment Comme ça et comme ça mmh? Oui, on a tac, tac et tac. Oui, mais ça, c'est encore plus clair. Là, on voit le volume et puis ça nous permet de placer le point. Ensuite, si je reviens aux droites, droite, on a parlé de la position relative de deux droites. Et on a vu qu'elle pouvait être séquente, parallèle. Ou Cassandre. Gauche, donc séquentes elles se coupent, parallèles elles sont parallèles, donc aucun point commun. Et gauche, ça veut dire que elles sont ni séquentes ni parallèles, comme ça, par exemple. Elles vont jamais se couper, mais elles ne sont pas parallèles non plus. On a vu, même chose, position relative. parallèles. Je reviens juste en arrière, un cas particulier, c'est confondu. Ça veut dire que en fait, ces deux droites qui sont en fait une même droite. Alors deux plans, ils peuvent être parallèles. Cas particulier confondu ou sécant. Deux plans ne peuvent pas être gauche. Parce qu'ils vont forcément couper un moment ou un autre s'ils ne sont pas parallèles. Si on rentre dans la quatrième dimension, alors là. Et puis, a la position relative, droite plan. Et donc là, on a quoi On a parallèle, avec comme cas particulier confondu. Et donc une droite peut être séquente à un hein plan, c'est-à-dire venir le transpercer. Ça de l'autre côté. ça fait un trou dans la main. Voilà quelques éléments. Ensuite, on s'est intéressé à la notion de lieu géométrique et à la notion de... Comment ça Définition symbolique. définition symbolique de lieu géométrique. Donc je vous rappelle, c'est toujours dans l'espace en tout cas l'ensemble des triplets x y z avec x y et z des nombres réels tels que et puis on pose une condition alors on s'est intéressé plus précisément aux droites parallèles on a vu parallèle à l'axe des X, parallèle à l'axe des X, on a Y et Z, donc les coordonnées Y et Z qui sont fixes, parallèle à l'axe Y, on a X et Z qui sont fixes, et parallèle à l'axe Z, on a X et Y qui sont fixes. Donc, deux coordonnées fixes et une qui est libre, qui prend toutes les valeurs de nombre réel possible. ce qui nous donne ce parallélisme à l'axe. Et puis on a vu les plans parallèles aux axes. Pas aux axes pardon. Les plans parallèles au plan d'axe. Oui. Euh, on a z qui est fixe, parallèle au plan xz. On a y qui est fixe, et parallèle au plan quoi yz. On a x qui est fixe. Il n'est pas fixe. pas puis on a vu des cylindres des cylindres d'axe parallèles aux axes. Alors parallèle à l'axe des X, on a... Je dans le plan YZ. Donc Y moins YC au carré plus Z moins ZC au carré égale le rayon au carré. Avec YC et ZC, c'est les coordonnées du centre dans le plan donc, du centre du cercle qui définit le cylindre dans le plan YZ. Et puis, même chose dans, pour les axes parallèles à l'axe Y. Oui. parallèle à l'axe non, c'est faux, n'importe quoi. <coughs> mmh, pas... Donc dans la définition symbolique, Pointillés plus en haut, ben on aurait ça. Avec y, y, C, Z, C et R que l'on adapte suivant le cas dans lequel on est. Et puis le tout dernier exercice, c'était la sphère. Donc une sphère, elle est définie, on verra ça en fin de chapitre. C'est l'ensemble des points à égale distance d'un point donné. Donc Ce point donné, x, y, z, c, c'est le centre de la sphère. Une sphère, c'est creux, oui. comme vos têtes.